Soy Logian del Maratón de las Lenguas. Bienvenidos, bienvenidas en este video en el que vamos a hablar en español. O sea, eh, vamos a hablar sobre el español. Pues vamos a ver mis tres mejores consejos para aprender el español y eh, también las expresiones. Más importantes espagnol. Alors aujourd'hui nous allons parler de votre kit de survie pour parler, pour apprendre euh, l'espagnol. Je vais vous donner trois conseils très surprenants, surtout le deuxième, euh, pour apprendre l'espagnol au mieux et euh, à la fin je vous donnerai également les expressions, des centaines d'expressions en espagnol indispensables pour euh, vous faire euh, comprendre et donc je vous invite aussi à télécharger le pdf qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc avant de voir ces trois conseils surprenants, eh bien, je euh, vous savez que ça fait des semaines que je travaille sur la création de la formation Marathon d'Espagnol, donc pour parler espagnol euh, couramment, pour avoir atteint le niveau B2-C1, selon votre travail évidemment, euh, en moins d'un an. Eh bien, je vous informe que les ouvertures vont bientôt ouvrir, les ouvertures, les inscriptions. Vous pourrez vous inscrire dès cette semaine. Alors pour recevoir toutes les informations, euh, pour savoir comment s'inscrire et quand s'inscrire et eh bien vous recevrez tout par mail donc pensez à être bien abonné euh, au marathon des langues si ce n'est pas encore fait vous pouvez cliquer juste en dessous euh, pour vous inscrire et euh, donc, vous recevrez toutes les informations et surtout, euh, vous aurez accès au euh, tarif préférentiel de lancement pendant quelques jours. Et en plus, euh, vous aurez euh, toutes les informations pour aussi assister à l'atelier, euh, donc la conférence en ligne que j'organise dimanche pour découvrir tout ce que vous devez savoir pour euh, apprendre l'espagnol au mieux. Donc, on se retrouve dans votre boîte mail pour avoir toutes ces informations. para Donc, la première chose, c'est de se dégager de vos idées reçues. Euh, non, l'espagnol n'est pas facile à apprendre. Alors, effectivement, ça sera beaucoup plus simple que le russe ou le chinois euh, parce que c'est une langue qui est beaucoup plus proche du français que ces deux langues. Donc effectivement, ça sera beaucoup plus euh, facile. Mais ayez en tête qu'il y, qu y a beaucoup de grammaire et de conjugaison en espagnol. Euh, et il y a beaucoup d'exceptions, d'exceptions, d'exceptions. Euh, vous comprendrez si vous êtes déjà en train de l'apprendre. Il euh, y a par exemple deux verbes être en espagnol. Il y a le verbe ser et estar euh, qui sont euh, des verbes qui posent énormément de problèmes même en niveau avancé euh, et même j'ai déjà vu des espagnols qui confondent euh, dans certains cas lequel qui ne savent même pas lequel l'un euh, lequel utiliser et euh, je me souviens d'ailleurs de plusieurs profs quand j'étais à l'école euh, qui, euh, qui avaient besoin de vérifier dans certains cas justement si on doit utiliser l'un ou l'autre on a aussi, par exemple, il y a deux verbes euh, à voir, le verbe tener et le verbe haber. Euh, vous avez la particularité des, des sujets qu'on n'utilise pas euh, en espagnol, qui sont facultatifs, le je, tu, il, nous, vous, euh, il ou elle. Et euh, donc, c'est pour ça, en fait, il faut vraiment bien connaître sa conjugaison euh, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre à quelle personne vous êtes en train de parler. Et euh, à chaque temps, il y a plein d'exceptions, euh, il y a les verbes à diphtongue, euh, vous avez par exemple les temps, euh, le, le passé simple, le futur antérieur, le passé antérieur, ça ce sont des temps qui sont, euh, qui sont très peu utilisés en français, mais qui sont très très très très courants en espagnol, donc il vaut mieux euh, bien les connaître. Vous avez par exemple aussi la prononciation euh, assez unique. Enfin, il y a des sons qu'on qu ne sait pas faire, qu'on ne connaît pas en français. Vous avez par exemple les deux R ou tout simplement le R roulé en espagnol qui au début n'est pas simple. Par exemple, rrr, le, le, comme dans le mot « perro. J'insiste, euh, j'exagère euh, exprès, mais euh, pour l'anecdote, au début, quand j'apprenais l'espagnol, je savais absolument pas le faire. Ça faisait plutôt un L, ça faisait pelo, ça ressemblait pas à grand-chose. Et à force de pratiquer, bon, on y arrive, mais c'est pas forcément simple euh, immédiatement. On a par exemple le J qui s'appelle la rota en espagnol, qui vient plutôt du fond de la gorge. Le R vient d'ici, et la rota vient plutôt d'ici. La rota, euh, comme par exemple dans le mot euh, le mot orange. J'ai eu beaucoup de mal à le dire. Euh, un sumo de na na ren. Il faut que je me concentre. Na na renha. Oui, c'est ça. Vous avez les deux sons. Le le r roulé et le j. Na renha. Euh Il faut se concentrer pour le dire au début. Euh, et encore plus devant la caméra. Euh, vous pouvez vous moquer, mais c'est pas simple. Et euh... d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez des autres sons avec lesquels vous avez du mal en espagnol, ce euh, serait intéressant de savoir. Et euh, bon, je sais pas de vous décourager euh, d'apprendre l'espagnol euh, avec avec ces différentes difficultés, mais je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience quand on démarre euh, dans la langue, de connaître les particularités de la langue et de ne pas euh, partir avec une fausse idée en se disant que ça va être simple, ça va être los dedos en la nariz, les doigts dans le nez, alors que euh, on va rencontrer des obstacles, parce que... Plus on va penser que c'est simple, et eh bien plus on aura de difficultés. Je pense que c'est quand même plus simple, plus euh, ouais, plus simple de se dire que ok, il y aura des choses difficiles, mais euh, c'est pas grave, on est au courant et on va euh, avancer au fur et à mesure avec ça. Alors c'est vrai que quand on apprend l'espagnol juste après l'anglais, euh, ça semble plus simple en termes de, de peut-être de, de prononciation, parce que c'est vrai qu'en anglais on a aussi beaucoup de sons qu'on ne sait pas faire. Mais en termes de conjugaison, euh, ben, l'anglais est vraiment très très simple, c'est hyper simplifié par rapport à l'espagnol. Donc chaque langue a vraiment sa particularité et c'est important de le savoir quand on démarre. Donc si vous avez euh, si vous avez un mauvais souvenir des verbes irréguliers eh bien euh, avec l'espagnol ça risque d'être pire si vous utilisez la même méthode euh, de l'école par exemple avec l'apprentissage par cœur. Mais rassurez-vous c'est d'ailleurs euh, on va voir tout ça en douceur dans le marathon d'espagnol pour apprendre avec plaisir et sans euh, trop se prendre la tête. Alors, mon deuxième conseil pour apprendre l'espagnol, eh bien, c'est que vous devez vous accoupler avec l'espagnol. Alors, pas au sens littéral, évidemment. Euh, vous devrez vivre avec l'espagnol comme dans un couple. Euh, alors, vous aurez compris euh, qu'il y, qu y a beaucoup de grammaire, de conjugaison euh, dans l'espagnol, donc il n'y a pas de secret, hein, il faut l'apprendre. Je ne vous dis pas que ça va être comme ça. Euh, et comme je vous ai dit, on, tout ça on va le voir dans le marathon d'espagnol. Mais euh, le plus important, pour, justement pour ne pas se dégoûter de la langue, euh, car, euh, car au début la langue, l'espagnol c'est un peu la langue passion, la langue qui chante, la langue euh, de, du bonheur, on voit la plage, on voit la, la joie de vivre des espagnols. Euh, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais on peut vite malheureusement s'en dégoûter avec la conjugaison ou la grammaire. Donc pour éviter ça, euh, eh bien je vous invite à, à vivre la langue, à vivre en immersion avec la langue, pour vous imprégner de la culture, comprendre les habitudes, euh, comprendre l'histoire, la cuisine, c'est vraiment très important parce qu'une langue, c'est pas seulement euh, une association de grammaire, de conjugaison. Euh, car souvent, on se focalise un peu trop là-dessus et en oubliant euh, l'essentiel qui est euh, à savoir euh, que c'est une langue vivante, il faut la vivre. Euh, et ça permet de prendre beaucoup plus de plaisir et ça donne un levier de motivation supplémentaire. Et en fait, comme je vous le disais, c'est comme... Quand on vit avec euh, quelqu'un, plus on va passer de bons moments euh, avec la langue, plus on va l'apprécier. Euh, quand on vit avec quelqu'un, plus on passe de bons moments, de moments qualitatifs, plus on va apprécier la personne. Euh, si vous ne faites que du fonctionnel euh, comme des colloques. Quand vous êtes en couple, par exemple, euh, si vous ne faites que manger ensemble euh, sans euh, sans vous parler, que vous partagez vos trajets ensemble, que vous partagez le même lit, euh, vous dites à quelle heure récupérer les enfants, à quelle heure, enfin euh, si vous avez récupéré euh, le pain ou pas, et que euh, vous oubliez de passer des bons moments, des moments de qualité avec cette personne, eh bien il euh, y a un moment, euh, on va oublier pourquoi on l'aime et on va... Euh, on va on va ne plus voir que les défauts de cette personne-là, malheureusement. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans cette description, euh, mais il y a un moment où, on, malheureusement, on s'y trouve un peu tous. Euh, bref, je m'égare, mais on ne verra plus que ses défauts. Et c'est pareil, en fait, avec l'espagnol, avec une langue, de manière générale, plus vous passerez des moments de qualité avec cette langue, et moins vous verrez des, des, ses défauts. On va dire que ses défauts, ça sera euh, sa conjugaison et ses exceptions. Et plus vous passerez ces moments de qualité, plus vous aurez euh, de facilité et de plaisir à l'apprendre. Et enfin, le troisième euh, conseil euh, pour apprendre l'espagnol, c'est d'être un métronome. Soyez un métronome. Si vous me connaissez, si vous connaissez le marathon des langues, vous savez que je ne cesse de répéter ce conseil. Vous le connaissez par cœur. C'est... Euh, vous devez être le tic-tac, le tic-tac c'est-à-dire que euh, du métronome, c'est-à-dire que vous devez apprendre avec régularité. Euh, vous savez que c'est le maître mot dans un apprentissage, on n'apprend pas euh, une langue. 3 heures par semaine et on rentre chez cahiers et basta. Non, une langue, ça s'apprend avec régularité. C'est-à-dire que ça s'apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Régularité tous les jours, plusieurs fois par jour. Il faut vraiment vivre la langue. Encore une fois, c'est un conseil qui est, urgent, est le précédent. Mais c'est la mémoire fonctionne de cette même manière. Euh, L'apprentissage est plus efficace de cette manière. Donc, je vous... Supplie vraiment si vous voulez réussir, c'est d'être en régularité, apprendre avec régularité l'espagnol. Euh, donc, une... donc ça c'était mes trois conseils, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va avoir le kit de survie avec des centaines d'expressions en espagnol. Euh, mais euh, j'ai deux petites questions pour vous, euh, répondez s'il vous plaît dans les commentaires. Dites-moi pourquoi vous apprenez euh, l'espagnol et dites-moi euh, quelle est votre plus grosse difficulté en espagnol, qu'est-ce qui vous pose le plus problème euh, dans l'espagnol. Ça me permettra euh, de préparer au mieux notre atelier de dimanche pour répondre à toutes vos questions euh, au mieux, vous donner les meilleurs conseils. Et euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui se trouve quelque part pour euh, recevoir les euh, les prochaines vidéos en avant-première et surtout pour donner plus de visibilité à la chaîne. Cela me permettra d'aider encore plus de personnes, plus de marathoniens, euh, des langues. Et si vous avez euh, aimé cette vidéo, si vous voulez euh, en voir plus, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Ça me donnera un bon signal, ça me donnera envie d'en faire davantage. Et donc on se retrouve maintenant de l'autre côté avec le kit de survie et toutes les expressions en espagnol pour vous bien démarrer. Donc je vous retrouve euh, surtout cette semaine aussi pour euh, l'ouverture des inscriptions du Marathon d'Espagnol. Ciao les amis On se retrouve de l'autre côté. Venga, vamos Ahora vamos a ver el kit de survie. Donc on va voir tout de suite le kit de survie. Alors, on démarre avec les phrases de survie. Alors, lo siento. Lo siento. Je suis désolée. No hablo muy bien. Je ne parle pas très bien. Puedes répétir, por favor Peux-tu répéter, s'il te plaît Buenos días, bonjour. Donc ça, c'est bonjour pour le matin. Pour l'après-midi, on dira buenas tardes. Gracias, merci. Adios, au revoir. Por favor, s'il te plaît ou s'il vous plaît. Euh, N'hésitez pas à répéter derrière moi ou même en même temps. Euh, répétez à voix haute pour que votre mâchoire euh, s'habitue. Pour savoir comment bien me prononcer, euh, je vous conseille aussi ensuite d'aller écouter plutôt des natifs. Moi, je suis francophone, donc j'ai pas forcément la meilleure prononciation. Euh, même si je parle couramment, c'est toujours mieux de euh, d'écouter des natifs pour s'habituer. Donc, n'hésitez pas à le faire à voix haute. C'est un très bon exercice pour s'améliorer. Alors, hablo hablo des Je parle lentement, lentement. Même en français, j'ai du mal. Euh, un momento, por favor Un moment, s'il te plaît ou s'il vous plaît No sé cómo decir Je ne sais pas comment dire No entiendo Je ne comprends pas Attention, c'est un faux ami celui-ci Un poco, un peu Puedes hablar más despacio, por favor Peux-tu parler plus lentement, s'il te plaît Muchas gracias Merci beaucoup Muy bien, très bien No sé je ne sais pas. Espera, attend. Estoy un poco estresado, estresada. Donc le A pour faire le féminin. Je suis un peu stressée. Donde estás Où es-tu Cuando es, es? Quand es Por qué Pourquoi No puedo ir. Je ne peux pas y aller. No tengo tiempo. Je n'ai pas le temps. Estoy atrasado. Ou atrasada, je suis en retard. Esperame, attends-moi. Compra, achète. Ben, viens. Te llamo, je t'appelle. Boy, je pars, j'y vais. Dejame en passe, laisse-moi tranquille. Vamos, allons-y. No te oigo, je ne t'entends pas. No me importa, je m'en fiche. Toma cuidado, prends soin de toi. Hay algo, il y a quelque chose. Qu'est-ce ça à esto? Qu'est-ce que ça veut dire? Cuánto cuesta? Combien ça coûte? Alguien habla español. Est-ce que quelqu'un parle espagnol? Entiendes? Est-ce que tu comprends? Puedes escribirlo, por favor. Peux-tu ¿Pues l'écrire, s'il te plaît? No sé por dónde ir. Je ne sais pas où aller. Me gustaría ir. J'aimerais y aller. Es el mío. C'est le nom Es el tuyo. C'est le tien. No quiero molestar. Je ne veux pas déranger. Podría ayudarme, por favor? pourriez vous m'aider, s'il vous plaît. Está dispuesto ahora? Êtes-vous disponible maintenant? Puedo dejarte? Je peux te déposer. Je peux te laisser. Deberías ir. Tu devrais y aller. Dónde está el cajero automático? Je le refais avec le son d'une question. Dans está el cajero automatique, Où est le distributeur de billets? Me encargo de esto. Je m'en occupe. Como quieras, comme tu veux. De broma, tu rigoles. Que pena, quel dommage. Me llamo Lorian, yo soy Lorian. Je m'appelle Lorian, je suis Lorian. Mon pré-espagnol, me direz vous Et euh, tu, como te llamas Et toi, comment tu t'appelles et usted, comment se llama? Et vous, comment vous appelez-vous De donde Vienne De donde eres D'où venez-vous D'où viens-tu Yo soy francesa. Et tu Je suis française. Et toi Vivo en el norte, en el sur de Francia. Je vis dans le nord, dans le sud de la France. Es un pequeño pueblo. C'est un petit village. Et c'est vrai. Euh, es una ciudad. C'est une ville. Al lado de, à côté de... Bélgica, Belgique, Belgique, Espagne, Espagne, Norte, Sur, Este, Ouest, Nord, Sud, Est, Ouest. Quantos habitantes Combien d'habitants Menos de ou más de 1000, moins ou plus de 1000. Que te gusta en la vida Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Que es tu trabajo Quel est ton travail Que Quoi Me gusta correr Correr. J'aime courir. Exactement. Et uh, apprendre les idiomas. Et apprendre des langues. Ce n'est même pas inspiré. Uh, saber. Savoir. Por qué, pourquoi Porque aprendes Pourquoi Pourquoi apprends-tu espagnol Pourquoi apprends-tu l'espagnol Depuis combien de temps Comment aprendes? Comment apprends-tu Pourquoi Parce que... Ya. Yeah, déjà solo, seulement, ahora, maintenant, hoy, aujourd'hui, ayer, hier, mañana, demain, ou matin, mañana veut aussi dire matin, vendedor, vendeur, i, et, escribir, yo escribo, écrire, j'écris, sobre, sur, estudiar, étudier, la diferencia, la différence, en serio, à vous, Sérieusement? Praticar, pratiquer pratiquer. Souvenez-vous de ce mot-là. practicar. Que idiomas hablas? Quelle langue par parles-tu? Ninguna, aucune. Nada, rien. Cuando, quand? Entiendes cuando hablo espagnol? Tu comprends quand je parle espagnol? Que piensas? Qu'est-ce que tu penses? Desear, souhaiter. Quatre veces por semana. Quatre fois par semaine. Tengo una pregunta, por favor. J'ai une question, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ou, s'il vous plaît. répéter, Répéter. Otro. Otro. también, Aussi. Inglés, allemand, espagnol, portugais, russe. Anglais, allemand, espagnol, portugais, russe. Quiero hablar russo. Je veux parler russe. Mes, Moi. Me gustó el curso, ai aimé notre cours. ¿Cuántos años tienes? Quel âge as-tu? El trabajo, le travail. Beber, beo, je vois. Aquí, ici. Tengo 28 años, j'ai 28 ans. Ça c'est pas vrai. Un viaje, un voyage. Decir, dire. Que ça, peut-être. Estudio una hora cada día. J'apprends une heure, j'étudie une heure chaque jour. Durante, pendant, algo, quelque chose, pregunta, question, semana, semaine, en serio Ah bon Sérieusement Sérieux? De acuerdo D'accord. Todavía no Pas encore. Ya, déjà, depende, ça dépend, está claro, c'est clair. No pasa nada, no pasa nada, tant pis. Et voilà, maintenant, à vous de passer à l'action. Vous avez des petits exercices qui vous attendent sur votre fiche. Vous pouvez traduire les expressions. Donc voilà, je vous invite à télécharger votre fiche juste en dessous de cette vidéo. Ciao, ciao Ou hasta luego, plutôt.